Bonjour à tous, Donc là, j'ai le plaisir de vous retrouver avec une présentation que j'avais déjà imaginée pour les assises qui ne se sont pas tenues et qui est en fait montrer que la transformation numérique, la transformation vers un SI d'astacentrique n'est pas possible sans la transformation des compétences. Et donc l'idée c'est d'organiser cette table ronde avec des... Nouveaux interlocuteurs des DSI qui sont euh, des experts de la donnée qu'on retrouve à, à différents endroits dans l'université. Euh, partout, je pense, dans notre université on, il y a de plus en plus de gens qui se préoccupent de la donnée et de manière peut-être un petit peu euh, désordonnée. Donc il y a les services euh, euh, structurels, institutionnels, classiques qui sont les directions métiers y compris la, la DSI, des services dont la mission est justement la donnée, comme par exemple l'OVE, l'Observatoire de la vie étudiante, ou les euh, cellules d'évaluation des enseignements. Mais il y a maintenant aussi tout un tas de projets qui euh, travaillent sur la donnée, euh, que ce soit des projets de recherche ou des projets dans le cadre des PIA. En fait, il y en a beaucoup dont la mission est euh, l'exploitation des, des données. Donc il y a une diversité, je dirais, des, des préoccupations autour de la donnée. Et puis, il y a donc, comme l'a dit David et, euh, précédemment, il y a donc des nouveaux métiers qui euh, apparaissent dans nos établissements. Et j'ai choisi en fait de repré faire représenter trois euh, euh, aujourd'hui. Euh, L'intendant de données, le data miner, et puis euh, le data officer et data scientist, euh, qui sont, euh, j'imagine, assez présents dans vos établissements aussi. J'ai laissé volontairement de côté la partie protection des données dont on a beaucoup parlé dans le, à l'occasion du RGPD, parce qu'il y a vraiment eu un progrès euh, sur ce sujet-là qui fait qu'aujourd'hui, je ne veux pas dire que c'est acquis, mais c'est quand même quelque chose qui est devenu très, euh, très, très courant. Donc je vous présente donc, les trois personnes qui sont aujourd'hui. Donc, euh, Stéphane Martinez, qui est notre intendant de données, qui a pris ses fonctions avec l'apparition dans notre SI de Synapse. Avant, on n'avait pas ce métier à l'université. Fabienne Bonetto qui est la directrice de euh, la direction de la performance et du pilotage. Euh, qui est à la fois data officer et data scientist, et puis euh, Hugo Crovello, qui est un data miner dans un projet projet euh, LAT-UCA, donc les licences à, à UCA. Donc je vais Commencer par leur passer le, le micro en leur demandant mais qu'est-ce que c'est exactement votre métier. Donc chacun à leur tour, ils vont euh, vous expliquer euh, euh, avec qui ils travaillent, euh, ce qu'ils font au quotidien. C'est une présentation euh, très concrète là je dirais. Et puis aussi, ben, quelles sont les compétences euh, qu'ils qu ont développées et quels sont aussi les savoirs dont ils avaient besoin pour devenir euh, ce qu'ils sont euh, aujourd'hui avec nous Merci. Donc Stéphane Martinez, intendant de données, également responsable fonctionnel sur le système d'information financier et comptable SIFAC à l'université. Donc mon rôle, ça a été de contribuer à la mise en place et au paramétrage de l'application enfin de Synapse dans l'établissement. Et de manière courante maintenant, d'être on va dire, un point central avec une petite équipe sur toute la logique des données structures de l'établissement, de vérifier les flux entre les applications qui sont connectées sur des données personnes, corriger, faire le lien entre les différents services, puisque ça fait partie de missions qui deviennent annexes à la mise en place d'un référentiel partagé, c'est aussi... À réussir à faire communiquer les uns et les autres qui travaillent chacun dans leur domaine et dans leur métier. C'est faire aussi évoluer certaines pratiques pour savoir quels sont les besoins de l'autre, indépendamment de ses propres besoins à soi dans un métier donné. C'est donc important de bien connaître les acteurs, les différents besoins. J'avais l'avantage d'avoir, dans le passé, été chef de scolarité pendant quelques années, directeur administratif de composantes pendant un certain temps. donc. J'avais connaissance des applications scolarité, dues, des applications de personnel et, et donc des besoins des uns et des autres, ce qui a permis de créer, d'avoir déjà un réseau qu'on a pu utiliser pour faciliter la mise en place de, de, de Synapse et faire en sorte que bien, voilà, les uns et les autres puissent travailler le mieux possible ensemble et qu'on arrive à un référentiel pour aujourd'hui en tout cas sur les structures et les personnes qui soient partagées et partageables à d'autres applications par la suite. Bonjour, donc Fabienne Bonnetto, donc direction pilotage et performance. Donc moi j'ai un peu plusieurs casquettes autour de la donnée, hein, puisque c'est un peu du management, de, de l'analyse et de, de la valorisation. Et, euh, mais j'ai quand même une problématique euh, centrale, c'est la transversalité. Alors pourquoi Parce que bon, le constat de base, on le connaît tous, c'est que la donnée est désormais appréhendée comme un véritable actif et euh, dont les finalités, les finalités se diversifient. À UCA, par exemple, à l'Université Côte d'Azur, c'est un actif qui intéresse de plus en plus le domaine de la recherche. Et concernant le pilotage, mon activité, c'est un actif très stratégique, puisqu'on est dans un contexte interne et externe de plus en plus axé sur la mesure de la performance. Alors au niveau externe, nos interlocuteurs ils sont très variés. Ça peut être autant le MESRI et le HERS, mais ça peut aussi être les agences de classement internationaux. Et je rebondis sur les, les, les précédentes sessions. Euh, par exemple, les, les classements, euh, certains classements utilisent euh, comme indicateur de performance notre capacité euh, dans, la science, dans la science ouverte. Euh, au quotidien, mon approche transversale, en fait, elle euh, se base sur un réseau interne de référents data. Ça permet de construire un travail très collaboratif sur l'utilisation de nos outils techniques de business intelligence et aussi d'avoir une réflexion sur un objectif de système d'information décisionnel. Alors, mon approche, bien sûr, elle nécessite une connaissance des différents systèmes d'information et également une compréhension de toutes les attentes fonctionnelles autour de la donnée. Ceci étant, je maintiens en fait une approche holistique et décilotée de la donnée, de manière à concevoir en fait la gestion de la donnée, de son cycle de vie, de sa valeur, vraiment comme un projet collectif. Donc je suis vraiment à l'interface, je joue vraiment un rôle d'interface et je suis au carrefour des différents processus métiers. Bonjour, Donc je suis Hugo Cruello, je suis data miner pour l'université Côte d'Azur et je travaille principalement, enfin uniquement sur le projet à la TUCA qui est un projet, un pays 3 Donc mes missions au quotidien sont vraiment sur du traitement de données, de l'exploitation, euh, arriver à fouiner de la donnée pour arriver à, dans un périmètre qui est restreint mais qui est induit par le projet en tant que tel le périmètre du projet du pia 3 euh, arriver à créer de, de nouvelles données qui sont pas forcément présentes au jour d'aujourd'hui dans le dans le SI de l'établissement. C'est souvent des données de type enfin, expérimental, euh, tout en respectant toute la partie RGPD et l'anonymisation des données. Donc mon mon rôle il est relativement proche et il pourrait s'apparenter à du à du data scientist avec vraiment ce côté exploitation qui est un petit peu plus poussé. Et qui prend une part, une part assez importante. Et au quotidien, en termes d'exploitation, le, le travail, c'est principalement lié aux bases Apogée et Moodle. Mais ces bases-là, encore une fois, et ce, ce cadre de travail est vraiment lié au PIA et aux périmètres qui sont impliqués par ce, par ce, enfin voilà, par ce PIA. Donc, je sais que dans l'établissement, il y a plusieurs personnes qui ont des casquettes comparables ou, ou semblables à la mienne. Et euh, encore une fois, et je, on y reviendra un petit peu plus tard, l'appartenance à un projet, contrairement à mes, à mes collègues qui appartiennent plutôt à des services ou à la structure de l'établissement, euh, donne des latitudes et permet voilà, d'avoir un côté un petit peu plus recherche, un petit peu plus exploitation et me, enfin, me permet d'aller un petit peu plus loin dans mon dans mon travail quotidien. Merci beaucoup à vous trois. Je voudrais continuer avec une autre question. Donc, est, quelle est votre valeur ajoutée Comment valorisez-vous euh, la donnée euh, d'université Côte d'Azur En ce qui me concerne, le rôle, c'est de, de fiabiliser, euh, de rendre la donnée de qualité, d'éviter les doubles saisies, donc d'avoir une même donnée qui soit présente à différents endroits avec des niveaux de qualité qui soient différents et de, de faire en sorte que, on va dire, que tout soit synchronisé entre les différents métiers. Ce n'est pas toujours facile parce qu'on arrive après des années de travail où chacun effectivement, a sa propre, entre guillemets, sa propre application, donc ses propres données, et, euh, et on a le besoin qu'il en a euh, par rapport à, à son usage. Et donc il faut trouver le bon équilibre entre la qualité de la donnée euh, qu'on va avoir dans le système et puis on va dire les besoins métiers, éviter de bloquer les uns parce qu'il voilà, faut une complétude absolue mais en même temps faire comprendre que et voilà, tels et tels éléments sont importants pour tel métier, par exemple pour la RH ou plutôt côté formation. Donc c'est un jeu d'équilibre qui est, qui est nécessaire mais qui permet à, à tous de comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Dans dans le dans l'établissement qui sont pas seuls dans, dans leur dans le contexte de la donnée et que par conséquent mais il faut qu'ils réfléchissent aussi à la qualité de ce que de, de ce qu'ils renseignent dans le système d'information ça a nécessité parfois de centraliser certains processus notamment à la mise en place justement de, de, de synapses, quand certaines personnes avaient la possibilité de créer, par exemple je prends un exemple, hein, des, des membres de jury pour, des, pour une thèse dans l'application Apogée et que ça prenait une minute et, mais que aussi ça créait potentiellement parfois deux, trois, quatre doublons. Euh, bien, dire maintenant, mais on va passer par l'application Synapse qui certes, mais plus de temps peut-être à créer un individu externe mais qui va être interfacé avec Arpège, on va s'assurer qu'il n'y a pas de doublons et qu'il va avoir une durée de vie et un contrôle voilà, qui va éviter les doublons. Ben, ça apporte de la plus-value. Il faut l'expliquer, il faut le faire comprendre. Donc à terme, peut-être que des processus qui sont devenus centralisés vont redevenir décentralisés. Mais L'objectif est vraiment d'apporter de la qualité, de responsabiliser les acteurs, de recontextualiser les choses pour faire en sorte que bien, tout le monde comprenne que c'est dans leur intérêt que les données soient de qualité. Ah oui. Alors concernant mon activité, pour parvenir en fait à placer la donnée au cœur de la création de valeur, c'est-à-dire en tirer un avantage, la donnée, euh, ben, via la construction d'indicateurs, euh, doit euh, devenir un instrument d'évaluation avec euh, en fonction d'une référence, d'une cible. Donc euh, par exemple, le, la construction et le suivi d'un tableau de bord transversal sur des indicateurs clés de performance c'est une illustration de la transformation de données en informations utiles et stratégiques. La valorisation débouche bien sur un gain, ici d'efficacité, puisqu'on facilite et on accélère la prise de décision. Cela sous-entend bien sûr eh d'être en capacité d'identifier les données pertinentes, de s'assurer de leur fiabilité et de leur cohérence. Donc la problématique de la valorisation, elle ne peut pas seulement reposer sur la maîtrise de la data science, c'est beaucoup plus que ça valoriser la donnée. Valoriser la donnée c'est comprendre l'environnement qui entoure la donnée et euh, c'est aussi savoir con contextualiser la donnée. Donc après, pour ma part, sur, le, sur mon rôle de data miner, en, en termes de valorisation de données, vous l'aurez compris, mon travail est vraiment d'arriver à créer de la donnée, notamment expérimentale, et que cette donnée-là soit source de nouvelles bases euh, qui peuvent être utilisées sur, enfin, voilà, sur les services comme la DEV ou comme la D2P. Donc, j'ai insisté tout à l'heure, et j'y enfin, reviendrai un petit peu plus loin, mais c'est vrai que le, le fait de travailler sur un projet PIA est vraiment un dans l'approche donnée dans la mesure où par définition ces projets PIA sont tournés vers l'évolution, vers le développement et vers la création de choses qui ne sont pas forcément présentes aujourd'hui. Et c'est ce, ce côté indépendant d'un service et rapporté au PIA qui, qui permet voilà, d'arriver à exploiter au mieux l'ensemble des données fournies et, et disponibles en termes d'exploitation. Merci Hugo. Une dernière question avant de passer au vôtre. Euh, quelles sont vos difficultés et vos perspectives à chacun dans votre métier Les difficultés, c'est un peu une conséquence de ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est euh, parfois faire euh, travailler euh, tout le monde, faire comprendre euh, l'importance de certains éléments d'une donnée euh, qui ne sont pas forcément perçus par un métier mais qui sont importantes pour un autre. C'est aussi quelquefois s'adapter, euh, enfin techniquement aussi parlant, aux besoins d'une technique d'une application. Euh, je prends un exemple pour une structure. Une structure peut se fermer très rapidement dans, enfin dans Synapse. Mais euh, il faut savoir que dans l'application RH, les choses ne sont pas si simples parce qu'il y a des certains liens et que si on ferme trop tôt, voilà, ça va poser problème. Et également le besoin dans l'application scolarité va peut-être être immédiat, là où il va falloir attendre côté RH que les choses soient prêtes. Donc il faut jouer un rôle de coordination qui n'est pas toujours facile et pas toujours compris. Donc il faut le faire comprendre euh, parfois euh, par des services qui ne communiquaient pas nécessairement sur ces sujets-là ensemble. Faire travailler euh, oui, ensemble les acteurs, repenser certains processus métiers. Qui, voilà, on se disait bah ça se passe comme ça, bah, ça se passe très bien, donc pourquoi euh, il faut, il faut le repenser, ben voilà, il faut retourner parfois vers, vers les acteurs, et ce n'est pas toujours évident. Et puis euh, anticiper, anticiper les évolutions d'outils qui euh, sont euh, fréquentes dans les établissements pour voir de quelle manière ils peuvent s'intégrer dans le paysage. Et les perspectives, ben c'est euh, euh, étendre le périmètre du référentiel partagé à de nouvelles applications demain, euh, chez nous, ce sera CIFAC, ce sera aussi les nouvelles applications RH qui vont arriver et continuer d'en faire un référentiel partagé le plus largement on va dire représentatif possible dans l'établissement. Oui, donc effectivement, bien sûr, on rencontre des difficultés, donc essentiellement déjà d'ordre technique, c'est à dire par exemple lié souvent à l'incomplète couverture fonctionnelle des systèmes d'information ou à leur non interopérabilité. Euh, le décalage dans le, entre les attentes et aussi les outils euh, peuvent être une contrainte euh, dès, lors que, dès lors que la technologie existante, euh, existante ne répond plus euh, à l'évolution des usages. Alors, Pour autant, euh, je, pense, je suis convaincue que disposer de tous les bons outils euh, n'est pas une condition suffisante. Euh, je pense qu'il y a une très grosse difficulté qui se situe au niveau culturel et organisationnel. Euh, on, on, on observe en effet des, des degrés de maturité très, très hétérogènes sur la culture globale de la donnée, souvent marquée par un historique de fonctionnement en silo et une, une approche verticale très peu agile. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que ce qu'il faut développer et mettre en place, c'est une gouvernance des données, c'est-à-dire un, un ensemble de, de pratiques et de processus qui permettent d'assurer la création et la maîtrise de ce patrimoine de données au travers d'une organisation. Donc c'est vraiment un prérequis indispensable pour, pour créer une approche communautaire de la donnée, pour disposer d'une cartographie des données, pour, assurer, pour disposer d'une architecture des données qui assure un référentiel commun pour assurer la qualité et un niveau suffisant de sécurité et de conformité. Donc au total, je pense qu'une bonne stratégie data-centrique, c'est une stratégie qui détient vraiment un socle de processus de contrôle et de standardisation, mais aussi c'est une stratégie qui a vraiment une volonté de, de responsabiliser ses acteurs et d'enclencher un processus d'acculturation. Donc, pour, pour conclure sur ce, sur ce côté-là, en tant que data miner et, et, et en tant que rattaché, no, enfin notamment à un projet, c'est vrai que le, le cadre qualité n'est pas toujours simple à, à, à rattacher. Euh, L'établissement met en place plusieurs procédures qualité et c'est vrai que le, la source de, de, de enfin le, le, sujet d'exploitation et le fait de, ne pas forcément rentrer dans ces cadres-là peut être un sujet de, enfin un, un élément de difficulté. Et deuxièmement, ce que je présentais jusqu'à présent comme étant un avantage, le côté d'être attaché à un PIA a aussi la difficulté de ne pas être attaché dans le quotidien de l'établissement. Donc il se pose la question, et c'est un élément aussi de difficulté, de réintégrer et d'arriver à réintégrer proprement ce qui a été développé, ce qui a été trouvé au terme du côté exploitation du data miner au quotidien de l'établissement. Donc ça, ça se passe euh, sur le périmètre, le, le projet fait que je travaille sur un périmètre plus restreint que l'établissement, je ne suis que sur licence générale, mais aussi sur un, sur un, sur un processus de qualité. Donc c'est vrai que ça peut représenter aussi une, un élément un petit peu de frein ou de difficulté au quotidien du travail de data miner. Merci beaucoup à, à vous trois. En synthèse, je veux juste vous expliquer ce qu'on va mettre en place à, à l'Université Côte d'Azur. Donc, On travaille à une gouvernance des données euh, tous ensemble. Là, euh, La première étape, je pense que c'était installer la gouvernance des données de référence du SI. On est dedans, on n'a pas fini. On va passer à d'autres référentiels, suivi des locaux. Enfin, On va suivre un peu le, le chemin de, de, de Synapse par rapport à ça. On veut euh, formaliser une vraie gouvernance de la donnée pour pouvoir euh, modéliser euh, un processus euh, déclinable dans chacun des domaines métiers. C'est-à-dire qu'on va réfléchir à comment on doit gérer la donnée avec toutes ces euh, toutes les qualités qu'on lui souhaite et toutes les, les contraintes qu'il y a aussi. Et on va le décliner comme, euh, je dirais, une, une DAF euh, euh, prépare un processus euh, construction du budget. Ben nous, on va préparer la gestion de la donnée et ça sera décliné dans tous les métiers, RH, SCOL, et, etc. Donc on on est sur ce, ce gros morceau-là pour pouvoir systématiser euh, le, le, le, la culture de la donnée dans notre établissement. Et puis, euh, donc, euh, on va aussi se donner donc, une animation de notre communauté euh, data dans l'établissement, parce que finalement il y a beaucoup d'acteurs, et on va euh, revoir un peu le partage de données qui est fait sur notre plateforme euh, de BI. J'ai mis en conclusion, mais je vous le distribuerai, je ne vous le montre pas vraiment. Donc, le travail qu'on fait sur les processus de gouvernance des données. Voilà. Il me reste à vous remercier de votre participation et puis à voir s'il y a des questions. Oui, alors merci pour cette présentation. Moi, j'ai bien aimé hein, vraiment le, le sujet. J'ai beaucoup aimé la formule, je ne suis pas sûr de la reproduire avec exactitude, sur l'hétérogénéité de la culture, je trouvais que c'était euh, par rapport à la donnée, l'hétérogénéité de la culture sur la donnée, Ouais, ouais l'hétérogénéité de la maturité, je trouvais que c'était élégamment dit. Alors, euh, du coup, euh, les questions de la salle, euh, l'idéal, ce serait euh, que vous leviez la main. Bonjour Aziz Alaoui Université Rennes 2. Merci pour cet exposé intéressant, clair et concis. C'est vrai que c'est on parle de plus en plus de d'intendant de données. En fait, c'est un métier j'ai l'impression en devenir donc j'aurais des questions d'abord peut-être techniques et, et certains aussi organisationnels. Donc technique, vous avez parlé de apogée, euh, et modèle. J'aimerais bien avoir, savoir un peu plus, je veux dire, en termes d'analyse et d'objectifs. Voilà, c'est une première question. Alors, ce qui se rapporte à Apogée et Moodle, c'est plutôt ma partie en tant que data miner. Euh, ce que je disais, on est, je, suis, je suis rattaché au projet la qui travaille uniquement sur les étudiants de licence, sur le périmètre licence et licence générale. Donc, lié à Apogée et Moodle, mon travail principal, en tout cas le travail actuel, euh, je travaille à, à catégoriser l'offre de formation alors c'est propre aux thématiques du projet donc c'est peut-être pas applicable dans l'ensemble des établissements, mais on, on cartographie et on euh, catégorise les formations et les UE au grain UE, au grain EQ suivant euh, leur implication dans la transformation euh, pédagogique et sur la partie euh, Moodle, on regarde aussi l'utilisation que les enseignants font de la plateforme en termes d'activité au sens de, de l'outil et euh, on arrive à lier les deux en termes de transformation et d'activité de, et de, et que les enseignants enfin, mettent en place et derrière on a aussi mais c'est encore euh, en, en travail préliminaire en, on est juste sur de l'utilisation en termes de volume qu'en font les étudiants encore une fois tout ce travail là on est vraiment sur de la donnée de masse on n'est pas du tout sur de la donnée individuelle je veux juste compléter les propos d'Hugo, c'est euh, rappeler que vous le savez tous hein que Apogée fait partie des sources euh, ministérielles pour construire les, les données CIS. Donc euh, nous à l'université Côte d'Azur par exemple, enfin euh, moi je suis très euh, je fais très attention justement euh, aux données qui sont remontées au ministère, enfin au contrôle de ces données puisque après elles sont elles sont utilisées pour la construction par le ministère d'indicateurs donc, euh, donc voilà, donc, je pense que c'est très, très important que les universités construisent parallèlement leurs propres indicateurs, peut-être basés sur les mêmes définitions que le ministère, pour euh, voir, un, pour, pour, pour, pour effectuer un contrôle qualité. Et pour finir sur euh, les liens euh, Apogée, aujourd'hui chez nous, Apogée reçoit les données d'arpège en termes de création de mise à jour d'agents, il reçoit des données de création d'externes venant de Synapse. Nous recevons d'Apogée les apprenants et il reçoit un certain nombre de structures qui sont créées dans Synapse aussi. Je, bah, dis, dis, je vais poser mes deux-trois questions comme ça un peu. Je libère le micro parce que sinon je vais. Oui, juste une, comme ça on peut faire oui alors c'est une question longue alors du coup. Non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Non, en fait, vous avez parlé des évaluations des enseignements. Bon, peut-être que vous pouvez dire un mot là-dessus, mais je, les deux questions, en fait, c'est euh, nouveau métier, donc quelle formation, quelle compétence, si vous pouvez même parler de, de la vôtre, initiale formation continue, quel rattachement à quelle structure, quelle organisation Et vous avez parlé de PIA, appel à projet, durée de vie limitée. Est-ce que ces nouvelles fonctions ont une durée de vie limitée aussi Voilà, je m'arrête. Si on parle d'un entendant de données, alors c'est lié à l'organisation chez nous, je suis rattaché à la DAF parce que j'y étais déjà et que j'ai gardé une casquette. Pas de compétences particulières sauf la connaissance des applications métiers et bien sûr un rattachement fort fonctionnel avec la DSI et l'ensemble des directions métiers avec lesquelles on collabore. Euh, sur ce qui est de la, fin de la durée de vie du PIA, le PIA est un, est un PIA de 10 ans, on en est à la, à la troisième année. Et c'est ce qu'on ce qu évoquait, on est dans l'étape où, le, le, où la vision du, du projet et puis la vision de l'établissement, euh, c'est d'arriver à pérenniser ce qui est créé au niveau du projet, au niveau d'établissement. Donc on l'a créé, on l'a déjà mis en place au point de vue d'outils, on a développé sur le PIA un outil si qui est mis en place au niveau d'établissement et qui a vocation à rester, et en termes de, en termes de data mining, l'idée étant de, au travers du PIA et des possibilités que donne le PIA et des libertés que, fin, que donne ce pays-là, de développer et de rechercher euh, des éléments qui, à terme, pourront être réintégrés et, euh, à l'établissement, et notamment au service D2P et au service DEF, parce que c'est le cœur du, du projet sur lequel je travaille et les deux services vraiment directement concernés. Alors, je pense qu'on va prendre une dernière question. Bonjour, merci pour la table ronde et la qualité. Merci, Sylvie, pour l'animation. une question qui... Euh qui vient, si vous faisiez l'analogie avec les collectivités territoriales, euh, on a vu apparaître une meilleure connaissance des données dans les collectivités territoriales qui allait jusqu'à des concepts de smart city. Est-ce qu'on va vers un smart campus La question est difficile, Bertrand. Euh, on peut l'espérer, mais on est quand même en, en phase initiale. Hein, là. Mais c'est l'idée. C'est l'idée d'installer cette gouvernance des données pour... Euh, arriver à en sortir une valeur ajoutée intéressante et pour pour, pour l'ESR, oui.